Bonjour mademoiselle, comment je peux vous aider Bonjour monsieur, je voudrais acheter un stylo, s'il vous plaît. Combien ça coûte Mademoiselle pour un stylo 3 euros, vous voulez autre chose Oui, je voudrais une gomme et un cahier aussi, combien ça coûte Pour une gomme 2 euros et un cahier 3 euros et 50 centimes. D'accord, monsieur, voici 10 euros. Et gardez la monnaie. Merci beaucoup mademoiselle. Au revoir, bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir.